Venez si vous avez chaud. Venez des semaines de la rive là. Il connaît aime bien casse les cuits. Seulement il faut pas toucher mon famille. Jusqu'à mon café, les pipareil Depuis côté nous est -il, nous voisins oreilles. Par la clôture, mi voilà la nasiler les N'est-ce pas la diète Mireille, venez si vous avez chaud. A moi maman m'a mis par la violence Mais dans mon tête midi à m'y pense aller Mon voisin Zoreille Moi je suis pas là avec toi moi, enfin, Mon enfant, mon gaffe ni va avec moi Avec toi Mon copain Zoreille Moi je suis pas là avec toi D'où vois comment il est la réunion Aujourd'hui dit j'en ai un problème la voix allez dire pour chanter sans son là Z qui connaît qu'elle s'est gamin sa santé aujourd'hui que nous sommes à prendre aujourd'hui, Emiguel, mon copain aux oreilles. Un petit Sega et toi en ce moment, donc euh, voilà, mieux refait mon apparition. Excusez-moi pour ce retard. Le boulot, le boulot, et vous savez ce que c'est. Donc, mais c'est pas grave, on reprend petit à petit. Donc, euh, avec ce petit Sega d'Emiguel, il y a 4 accords dedans. Et il est un petit peu compliqué avec des barres, Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas d'aller voir mes autres tutos un peu plus faciles commence à apprendre la guitare. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce, commente et puis ben, comme d'habitude nous commence après l'intro. Doubois ah, à la du premier coup. Du bois. Ok, donc on voit les accords ensemble. Donc le donc on a quatre accords. Le mi bémol, donc euh, barré à la 6 case. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et nous fait un mi d'accord là comme ça comme un mi là-bas avec les autres doigts voilà le mi bémol ensuite deuxième accord le si bémol donc barré à la première à la première fret première case barré à la première case et pareil encore un Mi. Ok. Ensuite, euh, troisième accord, le Fa. Ça tout le monde a déjà vu. Et le Sol mineur déjà vu également. Donc le Fa, le entre le entre le Mi bémol et le Si bémol, il faut juste glisser. Ok Donc. Voilà, l'accord il sort du Mi bémol au Si bémol. Juste simplement coulisser et des fois il fait un petit... Un petit... wow. Ok, voilà. Donc après, le Si bémol ben, nous passe sur le Fa, donc le Fa. Et nous enlève un doigt. Hop, nous enlève le majeur du Fa. Pour coulisser, pour glisser, à la troisième case, pour faire le Sol mineur. Voilà pour les accords. Donc la rythmique de la main droite, la rythmique euh, que moi j'utilise. Donc euh, sans médiator, j'utilise avec mon pouce, ok Je fais bas, au bas, au bas. Voilà, je fais bas au bas au bas, bas au bas au bas Vous êtes nombreux souvent à me demander Tijan, à Montano, c'est quoi la rythmique de la main droite, s'il te plaît ?»« C'est quoi la rythmique, ces gars ?» Moi, en tout cas, j'ai toujours appris avec le pouce, sans médiator. Et ça me suffit. Donc ça fait bas oba bas au bas, bas au bas au bas, bas au bas au bas, bas bas bas, bas bas au bas. Avec une petite accentuation sur le bas, le dernier bas. Ba oba oh, ba ba, oba oba ba oh ba Ba oba oh, ba oh ba, oba ba oba oh, oba Ba oba oh, oba ba Ba ba A peine des semaines t'es arrivé là la Mi bien casse les cuis. Seulement il faut pas touche mon famille Jusqu'à mon cas frime les Depuis pareilles de nous est nous n'en a voisin's oreilles après l'intro il commence comme ça la petite musique à peine des là donc il commence sur le, le mi bémol ensuite il part sur le si bémol le fa pour finir la petite boucle sur le sol mineur le sol mineur donc il fait à peine des semaines, de la rue qui est là. Tu connais mi, aime bien, casse les cuisses. Fa. Seulement, il faut pas toucher mon famille. Sol mineur. Donc, à chaque fois, c'est une petite boucle en fait. Une petite boucle qui fait le mi bémol, si bémol, le fa et le sol mineur. Voilà la boucle. Il finit sur le sol mineur. Et à chaque fois pareil, que ce soit le refrain et que ce soit le couplet, et eh ben, elle est comme ça, sauf l'intro, il change. On bah, n'a pas encore vu l'intro, mais bah, d'ailleurs l'intro je pense le mettre sur mon Instagram. J'ai mon Instagram, n'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram, de me suivre sur Instagram, Facebook, bah, on va mettre en story, voilà. Et puis l après l'intro, il reste des boucles, le Mi bémol, le Si bémol, le Fa et le sol mineur, donc il fait ça. Donc après l'intro, hein. euh, comment il commence encore Ah, oui, à peine des semaines t'es arrivé là. M'y connais, tiens, casse les cuits. Seulement, il faut pas toucher mon famille. Jusqu'à mon café, les pis et puis côté nous, est nous n'en oreilles Par la clôture, il y la des gens qui sont la il y a l'a jour la sont là, il y a des gens qui la là, il y a des gens qui sont a des a moi moi, je suis pas là avec toi Mon enfant, mon cafouine, il va moi Mais pas avec toi Mon copain oreilles Moi, je suis pas là avec toi Si tu continues, je descends par au Pour expliquer à toi Ouais, il fait mal le doigt fait longtemps Ok, donc voilà euh, Le tuto, ben, tout simplement hein, Des boucles Donc, euh, Enfin, une boucle que ce soit le refrain et le couplet, il reste le mi bémol, le si bémol, le fa et le mi majeur. Tout en barré, donc voilà, c'est un petit peu, un peu compliqué si tu es débutant. Je te remets la playlist débutant euh, si tu commences la guitare ici. Donc n'hésite pas à aller le voir. Et puis comme d'habitude, hein, mets un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, commente si tu as des choses à dire. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.